Oyez oh braves gens Laissez-moi vous compter ma complainte Celle de l'abominable histoire Du prince noir Je connais un agent double Je l'ai pris pour mon ami Mais il ne bosse que pour lui Il tremble dans des affaires troubles Avec des contacts soumis Partout dans tous les pays Que ce soit par son absence Que ce soit par sa présence il me prend la tête, il contrôle toute ma vie, mes affaires et mes envies. J'aimerais bien qu'il arrête. Mais il s'entraîne. Je crois que c'est un loup qui pénètre nos esprits. Tous nous en sommes épris. Rends bien garde à son cours, si tu oses le mépriser. notable et qu'il te soit charitable il te faut être son pote si tu veux vivre le grand temps ouvrir le bout comme un chien il faut lui lâcher les bottes, manger ses crottes il paraît Fond forêts, et qu'il reste des insoumis, des sages, des saints, des fous, des hippies, qui résistent à ces attraits. Son nom dise, tout doit être marchandise Les rats comme les humains Faut-il transformer la terre en milliards de billets verts Pour le satisfaire enfin Notre société là-bas est tout entière sous son charme Tout dévoué à sa gloire Il a pris tous les pouvoirs, c'est lui qui écrit nos drames N'y a-t-il aucun espoir A toi de voir pour lui, l'amour, ça vaut que l'âme, ça n'a pas de valeur boursière. Seule la haine fait les affaires. Finirons-nous tous cannibales à valeur de nos propres chairs, en dressant la masse monétaire Certains disent que l'univers, que Dieu est toute la matière, n'ont nul besoin de lui. Qu'il ne vaudrait pas un clou et qu'il ne tiendrait qu'à nous de nous débarrasser de lui. Mais si, mais si, il paraît qu'il y en a encore Qui vivent sans son accord Au fin fond des forêts Et qu'il reste des insoumis Des sages, des saints, des fous Retrouvons-les Ce que tu possèdes t'appartient-il Si oui, jusqu'à quand Ce qui t'appartient te possède, puisque tu en dépends